Suite à vos questions concernant comment améliorer la qualité de vie dans son entreprise et même sa performance, on va avoir une question essentielle aujourd'hui, c'est les collaborateurs. Comment choisir de bons Collaborateurs, c'est souvent une question qu'on me pose depuis des années, puisque je forme et accompagne, comme vous le savez, des centaines de personnes chaque année dans leur évolution personnelle et bien sûr aussi dans leur évolution professionnelle, la qualité de leur interaction avec leur environnement. Alors, cette question de, du choix des collaborateurs, c'est vraiment important. Alors, je ne vais pas trop m'arrêter sur la partie compétences, parce que ça, c'est assez facile à établir. Est-ce qu'au fond, la personne a les compétences pour ça Mais ce qui va me. Pour moi, me faire une, une énorme différence, c'est est-ce que la, la personne avec laquelle je vais travailler, on va partager finalement quelques points clés, comme par exemple les, les valeurs est-ce qu'on va partager des, des valeurs fortes qui nous rassemblent véritablement vis-à-vis -vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis -vis de ce pourquoi nous faisons les choses, pour qui nous faisons les choses Et je crois que ça, c'est un point fondamental. Quels sont les importants qui, au-delà de la compétence, on va dire, fonctionnelle, vont faire pour moi la différence Donc c'est très simple, c'est de pour, pour mettre au jour les quelques valeurs importantes qui pourraient être les vôtres quand vous recrutez quelqu'un, c'est de vous dire tiens, s'il y avait un problème demain euh, au niveau de la pression environnementale, euh, des crises, des situations compliquées, quelles sont les qualités humaines que, dont je serais vraiment fier de voir chez un collaborateur Qu'est-ce qui, selon moi, va faire la différence entre une personne et une autre à fonction égale, qu'est-ce qui va faire la différence Et là, probablement, vous avez des valeurs qui vont ressortir. Peut -être, par exemple, moi, ce qui va être très, très important, c'est la capacité que la personne a d'exprimer de, euh, euh, ce qu'elle vit. Par exemple, si elle a un problème, euh, bah, qu'elle qu en parle pour euh, ensemble euh, fonctionner. Le, la, la communication, pour moi, c'est très important. On a tous le droit à l'erreur, mais on a un devoir de, de restitution. Donc la communication est très importante. Euh, par exemple, ce qui va être aussi important, c'est la qualité euh, d'écoute et de considération que euh, les personnes qui travaillent avec moi, vont avoir à l'égard des personnes qu'elles accompagnent. Pour moi, c'est très important qu'un coach ou qu'un animateur ou qu'un leader soit capable de, de, quand il accompagne une personne, de voir en elle des potentiels que la personne elle-même ne voit pas, en fait. Hein. Pourquoi Parce qu'il a des outils, il a, il a une expertise, il a quelque chose qui est capable d'aller révéler en quelque sorte des ressources qui n'existent pas encore. Et donc, du coup, d'avoir cet élan de, de, à la fois d'accueil, de, de, de compassion, mais surtout de, de reconnaissance de talents euh, euh, uniques, personne très important. Euh, une autre valeur comme ça, enfin bref. Donc, vous voyez, dans, dans, dans mes valeurs, c'est au fond, face à la difficulté, quelles sont les, les dimensions humaines qui vont faire une différence pour moi. Et je crois que dans un travail de recrutement, c'est une question qui est vraiment importante. Est-ce que la personne, elle partage finalement l'ADN de, de l'entreprise, ce, ce qui est ma sensibilité Et moi, c'est important quand je suis comme ça en interaction avec les gens avec qui je bosse, de sentir que, que la connexion que j'ai avec eux, elle, elle correspond bien, en fait, elles sont en phase avec ça. Par exemple, que les gens aient une vraie sensibilité sur le développement humain. Sinon... Si ça ne les intéresse pas du tout, euh, même mon, mon expert comptable, si, si, je ne demande pas d'être un coach un animateur comme moi, mais, mais le fait qu'il qu soit porté par la cause que je défends, par, par, par l'ambition et par, par le service que l'entreprise apporte, ben c'est clair qu'il ne fait pas son métier de la même façon, euh, parce qu'il est touché justement par, par l'ambition. Donc c'est un collaborateur, c'est quelqu'un qui va, qui, qui, va qui va partager non seulement des valeurs, mais peut-être aussi la vision et la contribution qu'on a envie d'apporter aux autres. C'est quelqu'un qui, euh, qui, au fond... Euh, et aussi un admirateur, entre guillemets, hein, sans forcément aller trop loin, mais, mais de, de, des personnes qui m'inspirent parce que c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer un peu dans les mêmes directions que ce soit en termes de valeur ou de projet ou d'ambition. Et bien sûr, lui a sa tâche, a sa fonction. Je ne lui demande pas de de devenir un, un peu le pironné ou de faire le même métier qu'il le mien. Mais par contre, au niveau des valeurs, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont passionnés. C'est très important. J'ai besoin des gens qui soient responsables. Ça, c'est très important. J'ai besoin des gens qui, face à la difficulté, ne rejettent pas le, le problème sur le dos des autres. Ça, c'est très important. Ça être prendre des responsabilités. J'ai besoin de gens qui soient communicants en tout cas quand ça ne va pas. s'ils ont le droit de ne pas avoir beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, à un moment donné, bah, qui communiquent l'information, notamment euh, que je puisse compter sur eux. C'est très important. Euh, voilà, je puisse j'ai des gens qui ont besoin d'être dans une énergie positive, constructive. On a le droit tous d'avoir des problèmes. Euh, mais j'ai pas envie de travailler avec des gens qui sont lourds et qui sont, voilà, qui, qui sont toujours orientés problème et qui n'en peuvent plus. Quoi. Donc euh, voilà, tout ça, c'est des valeurs. Et pour moi, c'est absolument essentiel, euh, quelles que soient les, les, les collaborations qu'on qu monte, justement, de, de, bah, non seulement d'être au clair sur ces valeurs, mais aussi... Euh, de, de privilégier, euh, justement. Par exemple, moi, je fais beaucoup de ventes de, vente de formations en ligne ou en salle et j'aspire à ce que les gens qui viennent en formation euh, viennent parce qu'ils ont des, des, des valeurs qu'on partage. Donc, euh, c'est aussi important qu'ils les connaissent, les miennes. Voilà, c'est ma sensibilité, ce que je vais mettre en avant aussi, qui va attirer les gens et qui va attirer les bonnes personnes. Et c'est aussi pour ça que je fais autant de présence sur les réseaux, c'est parce que c'est l'occasion aussi pour les personnes qui, qui ont envie d'avancer avec moi de, bah, de savoir sur quelle fibre je, je vibre. Et si à la fibre sur laquelle je suis, ça leur correspond pas. Ben c'est juste que je ne suis pas la bonne personne, en fait, et, et, et vice versa. Donc euh, quel que soit le, le, le collaborateur, que ce soit quelqu'un qui m'aide ou quelqu'un que je vais aider, ben je trouve que c'est très, très intéressant de, voilà, de, de, de prendre le temps de, de s'écouter, de se prendre en compte sur cette dimension des, des valeurs. Et par conséquent, après du projet. Bref, en tout cas, si vous avez envie de, de partager là-dessus, si vous sentez que ça vous parle, si vous avez un partage d'expérience à faire, des questions à poser ou des remarques, ben surtout n'hésitez pas à le faire sur cette vidéo. On sera toujours très intéressé. En tout cas, moi, je serais très heureux de, de pouvoir interagir avec vous autour de ces questions essentielles. Voilà, je vous souhaite en tout cas de belles collaborations et puis au plaisir de se retrouver sur une prochaine, une prochaine interaction.